Chez Microcrete, les clients représentent le centre d'intérêt de toutes nos activités. C'est pourquoi, quand nous concevons des supports de communication, nous faisons très attention au message que nous véhiculons. Une fois qu'on travaille le message chez nous, il est important de savoir si le client comprend et perçoit ce qu'on veut véhiculer. C'est pourquoi... Une fois qu'on a le support fini, on va aller en agence, euh, voir donc quelques échantillons de clients qu'on va choisir, on va leur poser des questions euh, par rapport au message qu'on veut véhiculer. Est-ce que vous avez compris le message Donc on fait un test euh, par rapport euh, donc euh, à l'image que nous avons mis sur les flyers etc. Et Est-ce que les clients comprennent aujourd'hui l'image, ce que ça représente etc. Donc c'est tellement important pour nous que au final c'est le client même, vous verrez, qui va décider de l'image qu'on est en train de mettre sur les flyers, du message qu'on est en train de vé véhiculer. Par exemple, quand nous dans nos flyers, on utilise tout le temps "je suis malin". C'est parce que c'est le client lui-même qui nous a orienté et qui dit que quand on dit « je suis malin », il se voit dans ça. Donc si tu vois par exemple dans nos flyers Baobab, tu verras toujours « je suis malin, j'ouvre un compte »,« je suis malin parce que je paye mon crédit à micro-câtes croquettes etc. Donc c'est le client lui-même qui nous a orienté vers ça. Notre principal souci aussi quand nous confectionnons euh, ces flyers ou bien les supports de communication, il est important pour nous. Euh, de, vé de véhiculer euh, le vrai, l'information juste et vraie, transparente. Pourquoi je vous dis ça Parce que dans nos messages, il nous arrive donc euh, d'expliquer les conditions d'éligibilité, les modalités de paiement ou bien les modalités de tarification. Donc c'est pour que ça soit clair dans l'entendement des clients. Aujourd'hui, les clients qui arrivent à lire en support, ou bien les clients qui arrivent à prendre un support donc chez nous, euh, rien qu'en regardant le support il doit être en mesure de connaître euh, les voies et moyens à utiliser pour arriver à avoir tel produit. Donc, euh, ça va donc euh, du B à bas, c'est-à-dire comment je dois, par exemple, offrir les comptes, les conditions, les tarifications, etc. Donc, vous verrez dans tous nos flyers, on a mis, par exemple, les conditions d'accessibilité à ce produit-là. On vous mettra, donc, si vous voulez euh, avoir ce produit-là, voilà ce que vous devez payer, les frais de commission, le taux d'intérêt, Ici, ça, c'est le flyer salarié. Euh, vous verrez, par exemple, les pièces à fournir qu'on qu met toujours derrière. On vous dit, par exemple, pour avoir donc, euh, un, un prêt à, chez Microcreb, avoir une photo d'identité, une copie, etc. Et on vous met le taux d'intérêt, le taux de commissionnement. Donc, on le met, c'est 5% ou 1,5%, etc. pour que ça soit clair. Pour le TG, pour l'instant, on ne le met pas donc, euh, sur les flyers, mais euh, tu le verras dans les contrats. Mais on met le taux nominal au fait. Pour euh, chaque type de crédit, il euh, y a différents flyers ou différents supports qu'on a mis. Euh, là, c'est notre produit parrainé. Donc c'est pour les clients qui vont avoir un prêt et qui vient aujourd'hui de sortir de son, école, de, de son école professionnelle. Nous, on a la possibilité de prêter à ce client-là de l'argent, s'il a un parrain, donc il peut être parrainé donc, par euh, un client à microcrête ou bien il peut être parrainé par quelqu'un aujourd'hui au cas où il ne paye pas, c'est ce parrain-là euh, qui va devoir payer. Donc on lui explique ce qui se passe. Et, euh, euh, on, on met aussi des, des messages simples, accessibles à tous, donc euh, des fois on utilise même euh, la langue Wolos. Et derrière, vous verrez que on a mis euh, donc les conditions d'accessibilité donc à ce crédit-là, les conditions d'éligibilité et comment aujourd'hui présenter un parrain, etc. Et euh, vous verrez aussi le produit salarié. On l'a simplifié, expliqué donc à tout type de salarié. Comment faire pour avoir un, un, un crédit salarié donc chez Microcrédit et avec seulement 5000 francs, tu peux ouvrir un compte et avoir la possibilité de rachat de crédit ou bien tu peux accéder à plusieurs services de microcrédit qu'on qu on explique à ce client-là. Et on a récemment aussi mis en œuvre donc, notre flyers pour euh, les clients agricole, euh, donc euh, rien qu'en regardant le flyer donc, sur son recto, vous verrez que c'est simple, compréhensible donc le cible, donc on le connaît euh, on a expliqué euh, à nos buy qu'est-ce qui se passe si vous venez chez Microcrédit et les conditions qu'il faut pour être éligible donc par rapport à ce crédit regardez, vous avez le taux d'intérêt, donc on, on explique si vous évoluez dans l'activité agricole euh, depuis au moins de deux ans, ce qui va se passer et si vous disposez aussi d'une source d'eau différente de la pluie et si vous disposez d'un domaine cultivable d'au moins de 0,7 hectares, donc ce sont les conditions donc très claires, limpides, euh, qu'on explique aux clients et euh, pour demander un crédit on, vous devez ouvrir un compte apporter une photo et on explique le taux d'intérêt mensuel, comment ça se passe la commission de décaissement, c'est à combien et dernièrement aussi euh, nous sommes en train de travailler sur notre livret euh, de bienvenue on a expliqué étape étape aujourd'hui, tout le processus dont le client a besoin pour aujourd'hui avoir un crédit ou bien pour ouvrir un compte. Et même par rapport donc à la confidentialité des données, on a expliqué qu'est-ce qu'on va faire avec vos données. Donc pour dire que euh, le client, donc, il doit tout comprendre chez Microcrate.